Le samedi, il y aura ici un événement qui consiste à interpeller euh, toute la société gabonaise à imaginer un processus apaisé qui pourrait euh, permettre au Gabon de sortir de la question sempitérnelle de l'élection de la contestation et de la répression qui malheureusement fait des victimes et entrave le bon fonctionnement de la société, dans le sens où il y a beaucoup de pertes de vie humaine et en même temps de destruction de biens privés ou publics. Pour sortir donc de cette disons, de ce, de ce perpétuel recommencement, euh, à l'initiative du RPG, un certain nombre de partis politiques, un certain nombre de, de membres de la société civile, y compris les confessions religieuses, et en même temps aussi euh, des chefs de, de quartier, des de chefs de tribu, euh, se sont réunis pour... Euh, Imaginez le processus par lequel le Gabon pourrait sortir de cette crise-là. Parce qu'aujourd'hui, vous, ne... vous pouvez bien imaginer que la société gabonaise est divisée. Il y a ceux qui ne souhaitent plus voir ces événements se traduire chez nous. Il y a ceux qui ne croient plus du tout à la chose politique. Il y a ceux qui ne croient même plus. Au vote. Et de tout cela, au moment où nous devons aborder une période électorale, et dans les circonstances que nous connaissons, cette période pourrait être dramatique pour le Gabon. Il faut, est-ce que les conditions sont réunies pour réellement aller dans ces élections sans encore exposer le peuple gabonais? à tous les drames qu'il a déjà connus depuis 1993. C'est pour ça que l'événement de samedi consiste à présenter à la communauté nationale et internationale une alternative, laquelle serait le projet d'une transition apaisée pour une alternance saine. Alors, il y a eu élaboration de deux textes un code de bonne conduite qui doit naturellement euh, encadrer le processus, et puis une pétition qui devra être signée par tout Gabonais soucieux de ce que les équilibres fondamentaux et la société dans ses valeurs a été ébranlée, par ces événements qui durent depuis 1993. Donc, pour ne pas persister dans cette voie, on pourrait imaginer une période pendant laquelle tout est mis à plat pour que nous puissions aborder ces questions-là avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de sécurisation de nos populations, et même la sécurisation de notre vie publique.